Hello tout le monde, c'est Lucy Hearts Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour ce que l'on fait tous les mois. Tada! La petite woodbox! Alors la woodbox de ce mois-ci, je crois que le thème c'est Fear. Donc on va aller voir ça. Alors voyons voir. Donc voilà, c'est Fear. Donc le petit livret qu'on regardera enfin. On va piocher petit à petit et on va, ne va pas non plus trop perdre de temps. Qu'est-ce que c'est ça Oh Une petite photo de Chucky <rire> Et oui petite Chucky Donc euh, bon, comme on a vu ça doit être un, un arc officiel. Bon oh, sympa mais je trouve que c'est dommage que ce soit en carton. Ça peut être très fragile hein Donc euh, je dirais que do... c'est dommage Que ce soit des cartes Ça on aurait été dans un petit cadre Ou dans un truc Qui est plus euh, Comment dire euh, Plus rigide pour ceux qui n'ont pas de cadre euh, C'est, Ça serait beaucoup mieux Sinon ouais c'est pas trop mal C'est pas trop mal On va continuer Alors qu'est-ce que j'ai là Alors comme d'habitude on a de petits pins Et je crois que c'est le pin's du jeu vidéo Little Nightmare Oui, le joli petit pin. Oui, de Six, je crois qu'elle s'appelle que crois... Oui, c'est ça, c'est Six Donc, on va prendre ce qui est plus gros Voyons voir Et voilà, nous avons Une petite figurine pop de Pennywise Évidemment Vu que le thème Fire fait référence à Halloween parce que c'est le 31 octobre, Et bien ça c'est parfait. J'aurais peut-être... j'aurais pu vous la faire fin octobre, mais comme j'ai des projets de petites vidéos à faire aussi. Donc voilà, donc là on a le petit Pennywise. Comme d'habitude il y a Luna qui va dans mon carton. Voyons voir ce que c'est Alors ça On a le petit t-shirt Qui est très très joli de Jigso. Le Twer de Jigso. Voilà ah. Très joli petit t-shirt J'aime beaucoup Bon après moi niveau t-shirt et tout hein, Je suis servi hein. Déjà que si je m'en achète aussi un peu à part Là sur mon je porte un petit t-shirt Harry Potter que vu que j'avais la flemme de mettre un t-shirt à manche longue et puis comme il fait pas non plus froid euh, au point de mettre un t-shirt à manche longue, j'ai je dit je vais mettre un petit un petit t-shirt dessous je sais pas ce que Luna me fait, bon c'est pas grave bon bref maintenant on va passer au dernier petit truc alors qu'est-ce que ça peut être alors c'est tout classique, ça a l'air d'être un vêtement de Marvel Oui donc je l'ouvre comment ah, <rire> était sous mes yeux, sous mes yeux, sous mes yeux Et pour ceux qui se demandent si c'est sponsorisé pas du tout C'est juste que je me suis pris un petit abonnement Et du coup je me dis ouais j'aime bien faire les petites vidéos tous les mois sur euh, un petit unboxing Alors voyons voir, qu'est-ce que ça peut être Ah je crois que c'est un petit foulard un petit foulard et c'est Venom, je crois. Bon, on voit pas trop parce que le foulard, il est quand même pas mal transparent. Mais nous avons, un une petite écharpe. Et voilà, de Venom. Si vous voulez avoir la classe en sortant, vous pouvez utiliser la petite, le petit foulard, la petite écharpe de Venom. Alors, voyons voir. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Après, comme vous voyez l'intérieur c'est reversible hein, comme tout le temps donc voilà je vais les mettre de côté pour pouvoir attraper le petit livret voilà. alors alors voilà le petit livret qu'on regarde toujours en fin de vidéo pour voir ce qu'on a eu et ce qui et ce qui je peux avoir des trucs de la Mega Woodbox, des trucs de fou comme d'habitude. Alors, voyons voir, bon, on va... le petit guito comme d'habitude. Alors, là, voici ceux qui ont réussi à être, réussi à être sélectionnés pour pouvoir euh, figurer sur cette page. Euh, voilà, le, coup de... le petit coup de cœur de l'équipe Box qui est sur le jeu Call of Cthulhu, je crois, c'est ça. Là, je crois alors le jeu sortira que le 30 octobre, d'accord. Donc un jour avant le win, la, la méga woodbox est tellement génial Regardez-moi tout ce qu'on peut avoir dans la méga woodbox on peut avoir une grande figurine à 223 euros de Hannibal Lecter, on peut avoir les figurines de Walking Dead Mission. Bah ben oui, parce que Mission. Oh, son petit signe hein, c'est qu'elle arrive à choper des zombies pour euh, pouvoir les utiliser pour se défendre on a aussi la poupée de Gixo que je crois que je mets c'est l'entaille réelle 119 cm après on a une enceinte Bluetooth, je crois non c'est un projecteur un projecteur avec l'intégra des filles resident evil. après on a évidemment une petite caméra bon franchement cette méga woodbox hein, pour ceux qui la gagnent hein, vous allez être servis hein, franchement parce que c'est vraiment trop génial ce qu'il y a dedans donc voilà ce qu'on a eu la petite figurine de Pennywise le cooloundo ça moi qui n'aime pas les clowns je pense que je vais le mettre à quelqu'un d'autre on a le petit Foulard officiel de Venom, le petit t-shirt de Jixo, le petit artwork officiel de Chucky, le art print, ils disent bah, artwork, et puis, on a le piste, bah, évidemment, de Six, je crois, si je me trompe pas, c'est Six. Oui, c'est ça, c'est Six. Et apparemment, pour Noël, ouais, ils vont faire une, bo une euh, bootbox exclusive à Harry Potter. Donc, euh, je ne sais pas s'il si faut la commander ou si c'est pour ceux qui ont un abonnement. En tout cas, si c'est pour ceux qui ont un abonnement, hein, on va être heureux. Sinon, après, si c'est pas forcément pour forcément un abonnement, eh bien, vous pourrez l'acheter. Il voudrais que je regarde. Donc, euh, je me demande si c'est pas par rapport... Euh, à la sortie du nouveau Harry Potter qui va sortir. Alors, voyons voir, voyons voir. Je vais voir vite oui, le petit site Woodbox. Après, je vais mettre la petite note comme d'habitude. Woodbox. Juste pour voir... Euh, ouais, le, le mois prochain. Ce qu'il peut y avoir. Apparemment, au mois de novembre, ça sera... Il y aura... Ça sera... La box Legacy, je crois je crois que c'est ça hein. Legacy, ouais c'est ça. Harry Potter. Ah oui, c'est si on veut la réserver Harry Potter, donc voilà. Oui bon ils ont aussi une. Okay. En tout cas là, le mois prochain ce sera la Woodboss Legacy avec. Avec la licence Docteur vous les gardiens de la galaxie. Iron Man, Assassin's Creed. Donc voilà, on verra le mois prochain ce qu'il y aura de beau. Évidemment, Luna, tu vas pas me faire chier. Non. Regarde, regarde, regarde. Regarde-toi. Allez, descends, chupinette. Tu veux pas descendre Bon, c'est pas grave. Bref. Alors, ma petite note pour la woodbox de ce mois-ci, je mettrai... Je pense 7 sur 10. Parce que je enfin, je suis pas fan de. Je suis pas fan de ce qu'il y a dedans, mais on va dire que c'est de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que je mets 7 sur 10. Et pour ceux qui sont fans de ce genre de licence, ils vont être très très très heureux. Luna tu me fais mal à mort comme ça. Merci. Aïe Mais. C'est pas grave voilà donc voilà donc le mois prochain ça sera la Woodbox Legacy on va voir ce que tu vas faire Mimine <rire> voilà donc voilà sinon oui pour ceux qui sont fans je disais de la licence Chucky et tout ils vont être très heureux de cette Woodbox moi personnellement je suis pas une grande fan donc mais je mets quand même cette sur 10 parce que franchement c'est de la bonne qualité il y a toujours des projets officiels Luna tu me fais mal tu me fais mal c'est pas possible euh, oui, aïe aïe, aïe, aïe est mal, bref j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce je vous dis ciao bye tout le monde c'était Lucy Heart Gaming